Un nouveau virus, appelé coronavirus, provoque une maladie appelée la COVID-19. Le coronavirus s'attrape facilement et se propage dans le monde entier. La COVID-19 peut être grave et affecter la respiration. Elle peut provoquer une infection pulmonaire grave. Il est important de vous protéger, de protéger votre famille, de protéger votre communauté. La COVID-19 se propage facilement. C'est pourquoi nous devons tous nous protéger et faire le maximum pour arrêter la propagation. Voilà ce que vous devez faire. Maintenez une distance de 1 à 2 mètres avec les autres personnes. Cela représente au minimum deux fois la longueur de votre bras. Saluez sans se toucher. Lavez-vous les mains souvent à l'eau et au savon pendant plus de 20 secondes ou utilisez des désinfectants pour les mains à base d'alcool. Poussez ou éternuez dans votre coude et non dans vos mains. Si vous utilisez un mouchoir, jetez-le rapidement dans une poubelle et lavez-vous les mains. Évitez de vous toucher le visage. Portez un masque ou un foulard pour couvrir votre nez et votre bouche si les autorités sanitaires de votre pays vous le conseillent. Lorsque vous vous occupez d'une personne qui peut avoir ou qui a la COVID-19, il est préférable d'utiliser des équipements de protection individuelle, les EPI, pour prévenir l'infection. Ces équipements peuvent comprendre des masques, une protection des yeux, par exemple par des lunettes de protection, et des gants médicaux. Toutefois, dans de nombreuses situations, le fait de rester à un ou deux mètres d'une personne malade peut contribuer à votre sécurité. Il est important de se nettoyer les mains avec de l'eau et du savon ou d'utiliser un désinfectant pour les mains à base d'alcool avant et après s'être occupé d'une autre personne. Restez prudent. faites la différence.